Installation du logiciel de programmation via iOS Le logiciel de programmation Lynx est disponible en ligne gratuitement. L'application iOS peut être téléchargée facilement à partir de l'App Store Apple. Rendez-vous simplement sur l'App Store et cherchez « Links Access », puis choisissez « Obtenir ». Une fois l'application téléchargée, appuyez sur l'icône « Ouvrir » pour ouvrir l'application. Pour commencer à utiliser le logiciel de programmation en utilisant un dispositif iOS, Insérez simplement la clé de programmation Lynx dans la prise de charge. Pour connecter le fauteuil à votre dispositif iOS, appuyez sur l'icône Lynx Access, puis appuyez sur « Recherche d'une clé ». Ensuite, sélectionnez votre clé de programmation Lynx via le numéro de série et acceptez les termes et conditions. Le système va se connecter automatiquement et vous serez maintenant capable d'éditer, sauvegarder et diagnostiquer le système de contrôle Lynx du fauteuil.